J'organise une fête, une fête destinée aux coachs qui veulent développer leur business tout en servant leurs clients. Et durant ce challenge de cinq jours, on va ensemble voir nos meilleurs secrets et techniques et tactiques et stratégiques qui nous ont permis nous-mêmes déjà de développer un business qui a fait 500 000 euros de vente en 3 ans, mais qui a aussi aidé nos clients à développer un business alors que on n'était pas des experts en vente, que c'était même quelque chose qu'on n'aimait pas. Qu'est-ce qu'on va faire durant ces cinq jours bah, Chaque jour, il y aura une heure durant laquelle je vais pouvoir te donner toutes mes tactiques. Mais, mais, mais en quoi c'est un challenge bah, Je vais aussi te donner une mission. Et si chaque jour, tu accomplis cette mission, je ne peux pas te garantir, parce que je ne suis pas devin, mais tu vas développer ton business. Tu ne pourras pas ne pas développer ton business en accomplissant ces, jours, ces, ces challenges et ces missions. Donc, si tu aimes te former, mais que tu es prêt à passer à l'action, ok, on veut des gens qui sont prêts à passer à l'action, bah, je t'invite à t'inscrire au challenge. Pendant cinq jours, du coup, tu vas recevoir des templates, des checklists, des missions, nos, du contenu. Tu vas rejoindre une communauté et on va pouvoir ensemble avancer et développer ce business et aider d'autres personnes à transformer leur vie à travers le coaching. Si tu es intéressé, c'est très simple. Inscris-toi via le lien ci-dessous et je te rejoins de l'autre côté pour ces cinq jours de challenge.